On est le 10 février 2021, anniversaire des 11 ans de la chaîne de Guild, stream spécial. Il commence par un AOT UHC privé, puis... Ah bah non, non, non, en fait, en fait c'est pas du tout privé. C'est un AOT public, uniquement une game publique. Mais là, une idée germe dans sa tête. Venir sous halte avec un modificateur de voix pour jouer la game, Sympa l'idée. Mais il fallait s'entourer d'une bonne personne, d'un coach expérimenté, qui saurait rendre ce petit rôle en une game extrêmement sympa. Et je parle bien évidemment d'eux... C'est moi, bien évidemment C'est qui qui troll ici C'est qui J'ai deux trolls à mon actif sur le Guigui. Je suis un professionnel Bref, à public, les règles en description, pour ceux qui les veulent. On était tous les deux sous alt avec un modificateur de voix. Et bien évidemment, vous entendrez ma vraie voix dans la vidéo, pour pas vous casser les oreilles. Intro simple et efficace Et comme d'hab', petit pouce bleu et abonne-toi si tu n'es pas abonné. Ça fait un grand soutien pour moi et ça me fait extrêmement plaisir. Je me suis démuté et j'ai arrêté de parler pendant deux secondes Et je suis allé sur Discord écrire un message En fait j'ai dit à Bichard mec tu veux pas venir dans ma connerie avec moi Histoire que je sois pas <rire> tout seul et que je me sente pas faire Mais j'ai hein, pas, pas pu changer le pseudo. Les gens ils voient un mec dans la game il s'appelle Ice Pêche, Exactement le ah, même pseudo si non, non mais mec, mec je... Non mais franchement si ça passe c'est vraiment impossible Autant moi tout seul ça pouvait passer autant toi là je, je vois non, pas bah Non, non bah non ça peut pas passer mec c est, c est... Et du coup moi est-ce que vous savez lequel est mon pseudo là dedans Alors attends, attends viens je vais essayer de te, te, te, te, te trouver Attends euh... Oh non, y'a Binous Boy, Binous Boy il fait les GameStop, il va me reconnaître 100 000%. Putain. Ok, ok, du coup tu n'es pas Binous Boy. C est, c est, mais c'est quoi du coup Ça commence par un J. Johnny Joe Star <rire> Mais gros, gros, gros, t'as pas un pseudo discret là <rire> <rire> bah, gros... <rire> Mais c'est pas moi Je t'ai demandé de venir dans la game parce qu'en fait je sais que toi t'es habitué à faire de la merde et du coup comme ça je me suis dit, comme ça, si jamais ils vont dire que c'est ton idée et ils me diront, ils me diront y'a aucun souci, tu vois, comme ça ils... Déco, change de pseudo, reco... Je pense que si je déco, que je change de pseudo, je me reco pas dans la game On peut essayer hein Mais je tu peux... Dire, mais je peux leur demander qu'ils... faut exister si tu Attends, Attends. Attends. Attends. Attends. C'est bon, je crois que ça a marché, il faut que je fasse quoi euh, maintenant, faut que tu lui donnes ton nouveau pseudo. Je pense que c'est pour hitlist et tu peux trop court. Hein. Ah, ouais, c'est <rire> Ah, Joey Star Johnny. Non, c'est pas ça que je vais mettre. Attends. Alors, apparemment, dans le tab, je suis Pêche, Mais sur ma tête, on voit Joey Star Johnny. <rire> Quand il faut se taper, il faut taper Joey Star Johnny. Quand il faut mes MP, il faut. <rire> euh... Comment ça, je cache le rôle bah tu coupes ton stream pendant ce temps, tu regardes juste ton rôle etc, si, si t'es méchant tu prends les pseudos, tu prends un screen ou quoi Et après tu fais CTRL D et hop ça, ça vire ton chat et tu peux remettre comme ça Ils connaîtront ton camp du coup, mais ils connaîtront pas le... Comment c'est ils, ils connaissent mon camp Bah t'as un item pour transformer si t'es méchant, donc ils connaîtront forcément ton camp si tu l'as pas ça veut dire que t'es gentil Ok, quelqu'un me fait un pack de textures avec cet item Vous mettez remplacé par un autre item Oh j'avoue de ouf mec Oh de ouf les gars Mais non, mais attends. même si y'a Oh de ouf les gars En vrai vous avez 1 minute 30 Tout le moment y'a quelqu'un qui a déjà ouvert nos streams et qui a déjà vu ce qu'on était Mais moi c'est pas possible Bah si t'as pas d'item ils peuvent savoir que t'es gentil Si t'as pas d'item ils peuvent pas savoir que t'es gentil quoi Mais j'ai pas ouvert mon inventaire encore Oh bah ah merde, je viens de le faire! <rire> non, mais j'ai eu un gros. Eu un gros. Ok, DwarfBG m'a envoyé son pack, nickel. Enfin, toi tu vas le pack DwarfBG. Et DwarfBG il passe pas? Il existe pas? Bah ben oui, DwarfBG il passe pas du tout, hein, bro. Gros gros, ton pack il, il nous a fait télécharger une merde. Et t'as vu par quoi il a remplacé les Quoi? T'as vu par quoi il a remplacé les items? Ah oui, non, je suis pas vu. Ah non, mais... je veux, Je veux <rire> me garder la surprise, moi j'ai pas vu encore. <rire> oh, fou. Attends fais voir, il a remplacé par quoi dans le... Quoi déjà en plus c'est les items d'un pack qu'on a pas, donc c'est hyper cramé C'est encore plus cramé qu'avant. c'est qu incroyablement encore oui. plus cramé <rire> Oh putain ça m'énerve <rire> En fait il a remplacé les items par des épées en fer, des pioches en fer, en en des en fer Il y a écrit, des... y a écrit <rire> sur l'item, titan <rire> Est TITAN, Titan. C'est <rire> bon, c'est juste. Ah, dwarf, Dwarf, dwarf arrête de troll frérot il a, il, a écrit, il a vraiment écrit TITAN greux dessus <rire> sur les trucs, regarde. Ça veut dire que t'es TITAN <rire> Non, non mais j'ai ouvert les, les, oui. <rire> les Il a vraiment 100% troll gros Il a Titan, <rire> <rire> Titan Greu sur les items J'ai ouvert avant de regarder mais je que le je peux pas que bah Oui bah oui, Donc, moi aussi j'ai ouvert bah regarde gros, attends, attends. Ça, regarde. Ok ok, je vais regarder Peck. Il a écrit titan, oh. peut-être titan". Peut titan, il a écrit. Peut-être titan <rire> Aïe aïe, attends, bon, du bah, coup allez, je on va miner les gars, on va miner, c'est bon, hein, c'est parti. On va miner avec notre <rire> super pioche titan, là, allons-y. <rire> oh, allez gros. Qu'est-ce que t'as pris gros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 Ça se passe comment mec Ah Moi bon, j'ai fait une rencontre plutôt intéressante en rien, une est-ce Est que tu un à côté toi Non Ah c'est seulement toi qui m'envoie <rire> <rire> Je comprends C'est claqué Non c'est nul <rire> <rire> mais, mais ça va, tu peux te transformer, ça va Oui Mais <rire> frérot, je suis une meuf, je sais rien dans la nuit, mais j'ai force T'as cramé tu, non c'est toute façon, faut s'en cramer, non? Alors j'ai galé. Non, mais gros, tu spoil, tu spoil, arrête, arrête, arrête! Non, mais. J'ai pas regardé! pas l'enchante je te le fais pourquoi mais gros il... le... la chèvre vg il s'est trompé il m'a envoyé à johnny joyster à... <rire> <rire> <rire> ah, <j 'ai> <rire> il va te balancer mon rôle mec s'il a trouvé il va dire mais bah, gros ça va <rire> il s'est trompé il <rire> oh, est là, ça fait quoi, là oh, oh là vas-y augmente oh, le là il est trop bas non, non là il est tro encore trop bas <rire> Attends, vas-y, augmente un tout petit match! Rires! T'as gagné pas A tout moment, Dorf il a remplacé les 15, ce mec dans le pack, hein. Tu sais non, ça? Non, hein. non, non, non, non. Bah, ça vous fait un mec, ça voudrait dire que. Bah, en fait, si t'avais ouvert le pack, tu l'aurais su. Ouais, je l'ai ouvert. Ah, d'accord. Mais c'est pas dans le même dossier, hein. N'hésitez à il les blocs. Euh... Ouais, mais bah, y'a qu'un seul dossier, mec. <rire> c'est vrai. Vas-y, je <rire> <rire> <Merci, pour connaître. rire> C'est vrai. Il a, il, a, il, a dit, il a pas de répartie ce soir. J'ai pas envie de le Flemme. Il a dit flemme, vraiment. Vrai. Il a dit Flem, merci hein. pour tous les bits. C'est incroyable, merci beaucoup. Si t'es en bad mood, regarde Bichard, ça ira tout de suite. Ah ouais Mais moi, euh, des fois, j'étais en bad mood, surtout quand j'ai découvert que j'avais Covid. Ouais. Mais frérot, dès que tu regardes ces vidéos, t'es. Tu plus de rire tout seul. Moi, je rigole bien sur eux, mais je pensais pas qu'on pouvait rigoler beaucoup sur Minecraft. Ah ça veut dire que tu connais pas Micha. <rire> ah oui Tu sais pas comment il rigole lui Il a un rire bizarre Non il a pas un rire bizarre mais c'est comme une Lamborghini, ça chauffe mais dès que c'est à son max là ça rigole Ah Ça rigole à fond J'aurais des pommes rouges s'il vous plaît Ouais j'en ai ouais. Merci Merci beaucoup c'est gentil. gentil Ah ouais Est-ce que vous avez un peu des infos dans, sur la game ou pas Parce ah. que moi je viens de sortir ah, vous avez même pseudo Non. Ouais. Bah, je te dirais, tu te rappelles de notre mot ouais. Bananas. <rire> Bananas, oui, oui, oui. Vas-y, viens. T'as vu, euh, trop anglais là Oh putain de merde Oh, tu m'as fait peur <rire> ouais, ouais. Non, non, ouais. non. Non. Oh, faut euh, la laisser en lui, non oui oui faut me laisser en vie les gars faut me laisser en vie Faut me laisser en vie Faut me laisser en vie Non mais j'ai oublié qu'on est pas dans la même team On a la pauvre Hein Non mais c'est Guy que j'ai commencé les... C'est dans situation Je sais qui Pourquoi il courent Je pense que c'est eux qui ont saussé Casse toi mec Il y a un te qui a je consommer là Non il est en train de me tuer non Mais je suis nulle, bravo, attention Mais wesh faut... Mais bon Mais bon Mais Mais wesh, il se passe quoi Mais qu'il se passe quoi Ah merde Oula, toi, je, toi tu t'en veux ouais. bien quand même Moi Mais ouais. pas du tout, vraiment mal hein ouais. Oh Pourtant t'es cassé Bah ouais, bah vraiment en fait, euh, ça, ça pique quoi c'est bizarre quand même Ouais, très bizarre. C'est bizarre parce que la terre, ouais, tu vois, c'est un dans le jeu. Aïe, bah je me fais saucer les mecs. Allez. Bah c'est vrai, c'est que stop. t'en.. Bah non T'as vu combien de temps tu tends Mais pas du tout Allo, tu te ce qui bat Et alors <rire> T'es raciste euh non, On est, est shark de depuis tout à l'heure, il est shark Ah ouais quand même, ah vous, ah, vous, vous tryhard en fait Mais pourquoi il meurt pas je lui donne des coups Ouais est, après, il, est, il est titan non. sûrement Mais non vraiment Ouais pas mais t'as speed Mais non j'ai pas speed <rire> Ouais ouais Derrière derrière On se retourne Derrière il y a Kino Oui oui d'accord oui. c'est une petite tendance non. Il y a celui qui saute là wesh ouais, délire Il a perle il a perle Il, la la la perle, je... ja. il a perle Il est Ils nous ont tapé euh, moi je suis dans ouais. le ouais. Tu, tu, sonnes, tu sonnes à peine oh, mais... Quand t'as côté de quelqu'un Ouais quand je suis à côté de lui, bon, euh, lui j'ai trois gaps j'ai trois gars encore Oh non les gars Là là là Courez oh, oh, oh non go go taper Wesh Bonjour Ah je peux pas tanker. Allez on attaque. On y va, on y va Aïe Oh je me fais laver Quand oh, t'as speed combien toi Oui, ouais, il faut deux sur moi, ils font deux sur moi BG oh, Ah bah oui, Allo oh, Mort. Oh, le... <rire> ah, ah. Oh, ai, Ah, là Johnny, Johnny, Johnny, ai, j'en Johnny, euh, On Johnny tout go, go, go, James Boot enfin, ou oh putain, j'arrive pas à parler. Tu sautes de combien de hauteur, mec? Là, là, là, derrière toi, je Ah oui, c'est vrai. J j j ah, Star pas un... Entre Joe Star il... et ici, il s'est euh... barré. Euh, je sais pas en face. Là, j'ai le pseudo. En fait, non, c'est toi. oui, oui. Ah, oh ouais, le dig down, c'est sympa. Non, oh, il est dig down. Oui. Non, il est là ok ouais. <rire> ah, non, là, ici. Ici. Mais y'a pas le kicker. Bah, attends oh, euh, Oui, bon, euh... ouais. euh... Est-ce que Alors. tu le vois en train de, de miner là? <rire> Alors, je crois qu'il est full stuff. Après, je suis pas sûr toi, <rire> mais. GG! Y'a plus de pioche? À aucun moment, tu te dis « Ah, c'est peut-être Bichard, tu vois ?» Non, vraiment, je... Non, jamais. Le mec, j'ai les larmes aux yeux. <rire> oh non, en vrai, c'était trop bien. J'ai vraiment passé une très bonne game. C'était... Franchement... Ça, c'est longtemps que toi, toi oui. C'était un plaisir ouais, Merci ouais, beaucoup ouais. à toi. Hein.